La rentrée 2018 à l'Université catholique de Lyon est marquée par une nouvelle croissance du nombre d'étudiants entre 5 et 6 ce qui fait que désormais plus de 12 000 personnes étudient dans les deux campus Carnot et Saint-Paul, des étudiants en formation initiale, des professionnels en formation continue et de nombreux auditeurs libres. Trois nouvelles formations pour les étudiants sont lancées cette année, dont les deux premières touchent au numérique un lieu si important pour la formation aujourd'hui. Un bachelor sciences du numérique avec évidemment l'apprentissage de l'informatique mais aussi les humanités numériques et l'éthique du numérique pour ce que nous puissions bien vivre avec nos étudiants, le numérique au service des professions et de la société. Un master, un parcours de master Digital Law and Management entre la faculté de droit et notre école de management, l'ESDES comment vivre le, le numérique qui impacte le droit et le management aujourd'hui et le vivre aussi de manière éthique. Un troisième parcours de master, Management Éthique des Innovations Biotechnologiques, entre l'ESDES, notre école de management, et l'ESTBB, une école de biologie-biotechnologie de notre université, manager ces innovations biotechnologiques de manière éthique pour le service de l'homme et de la société aujourd'hui. On peut dire aussi que deux nouveaux laboratoires transversaux de recherche voient le jour depuis le 1er septembre. Un laboratoire qui fédère toutes les, éthiques, les équipes d'éthique, éthique, personnes et société, 55 enseignants-chercheurs, aussi bien dans l'éthique des sciences, de la santé que dans le business ethics. Et puis une, un laboratoire diversité religieuse et interculturalité, là aussi thématique très importante dans notre société d'aujourd'hui. Nous assistons aussi à un renouvellement fort de, des propositions de formation continue de notre établissement en direction du monde socio-économique, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Euh, les liens économiques et sociaux avec le monde socio-économique sont une richesse de l'UCLI depuis sa fondation. Et enfin, je terminerai en disant que nous accueillons un nouveau vice-recteur chargé des affaires économiques et sociales qui vient renforcer notre gouvernance. Et euh, l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, depuis euh, juillet dernier, est le nouveau siège de la Fédération des universités catholiques d'Europe, ce qui signe notre ouverture croissante à l'international. On se souhaite à tous, bien sûr, une belle année universitaire.